bonjour et je suis heureux de vous retrouver pour une grande annonce la création de mon groupe facebook le groupe secret du yoga vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé j'avais déjà une page facebook où vous ne pouviez pas participer et je vois que depuis la création du groupe facebook dont je vous mets bien sûr le lien dans la description au dessous vous pouvez intervenir me donner votre avis me poser vos questions c'est un groupe d'entraide de partage euh, partager ses bons plans et débattre entre nous de tout ce qui nous semble important sur le yoga et sur la méditation. La seule petite chose que je vous demande, c'est d'éviter de faire de la publicité, que ce soit la vôtre ou que ce soit celle de stage de, ou d'autres choses. Tout ce qui nous intéresse, c'est vous et moi, le yoga et la méditation et échanger sur ces sujets librement en étant respectueux, solidaires dans notre échange. Voilà, c'est tout, mais c'est beaucoup. Allez, à très bientôt sur le groupe. Prenez soin de vous les amis.